Je crois que si vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube Bounia Today TV, c'est l'état de vous abonner à masse pour voir tout ce qui se passe à Ville de Bounia. Elle-même va se présenter. Pour la avant de se présenter, l'artiste commencera par donner son identité. Ça sera une bonne chose. Et voilà. Euh, bienvenue, euh, l'artiste Woody se sur, sur notre chaîne YouTube, euh, Bounia Today TV. Euh, bonsoir à vous. Euh, bonsoir, euh, messieurs les journalistes. Et voilà, Et quelle est votre identité je suis Devavu, chers téléspectateurs, bon dimanche, et bonjour et bonne soirée à vous. Deva vous c'est Wedis Perle. Je réponds au nom de Wedis Laperne, ce n'est pas un nom anglais. C'est un nom traditionnel, c'est un long nom. À diminutif, ça donne la perle. C'est la perle. A diminutif, c'est la perle. Et voilà, j'espère que c'est pas tout. Quand je demande votre identité, ça c'est juste les, les surnoms. Vous, vous donnez quand même votre nom, le vrai nom, poste nom, pourquoi pas les noms des parents, votre lieu de naissance, date de naissance, tout ce qui concerne l'identité d'une personne. Le nom de mes parents. Ouais, vous par, commencez par votre nom propre. Mon nom propre. Ouais. Quelqu'un a un nom, porte un nom prénom, mais si le surnom, ça n'a pas d'importance. Si si, vas-y. On dit oh A ouais. Je suis Wedjolo yangaka, Sarah la Perle. Mon papa s'appelle Opola Bopole. Ma maman s'appelle Bibi et Yangaka. Moi je suis Wedjolo Yangaka. Moi je suis Wedjolo Yanga Sarah la Perle qui donne 10 la Perle. Voilà. Et voilà, vous dites l'appel. Vous êtes né où êtes, Quelle est aussi votre date de naissance euh, Je suis née le octobre. Euh, voilà, le 22 octobre, mon année de naissance. Oh l'année. C'est S'il vous plaît, l'année est vraiment importante ah, pour nous. Ouais, je peux te dire je suis née. Moi j'ai toujours, euh, toujours le temps à dire les gens que je suis née en 1998. 1998, pourquoi ouais. vous doutez alors de, de, de, de, de confier aux auditeurs ah, soit aux spectateurs votre année ah, il, y a les gens, il y a des autres gens qui m'ignorent, qui ignorent, qui ignorent ma, mon âge, ouais. euh, voilà ma taille. Non, vous ouais, je comprends. En calculant, à 1998, jusqu'à cette, jusqu cette année, je peux avoir euh, le contrat. Ouais. Mais je n'ai pas encore cet âge. Ouais. Voilà. J'aime comme ça. Et voilà, euh, bien saisi, à dites la perle. Et vous êtes originaire de la province de Lituée ou soit, non? Euh, non, je ne suis pas d'origine d'ici, mais je suis juste une congolaise. Vous êtes juste une congolaise, est-ce que ce n'est pas important que je puisse aussi connaître votre euh, origine euh, Honnêtement, je suis des Kassa orientales. Depuis qu'on a, a découpé des provinces euh, d'une de égypte, découpage territorial décentralisé, je suis des Sankou. Ouais, donc vous n'êtes pas euh, inhourienne je suis née ici, un peu grandi à Kinshasa et revenir encore. Euh, et ici vous avez combien d'années Presque toute l'année, parce que Kinshasa je pars pour revenir, je pars pour revenir. Je n'ai pas trop vécu là-bas. Et bien sûr, vous avez fait votre étude euh, dans quelle école C'est important aussi de connaître votre niveau d'études. fait, je suis AD. J'ai fini, euh, j'ai commencé, fini mes études. Euh, humanitaire, ici à Bougne, en complète scolaire Les Aigles de Dieu. En complète scolaire Les Aigles de Dieu, c'était vers euh, quelle année euh, L'année que je commençais ma carrière d'études. Ouais, L'année que vous aviez euh, décroché votre diplôme C'était aux années 2017-2018. Euh, c'était vers les années 2017-2018. Ouais. Euh, tu faisais quelle option aux Aigles de Dieu sociale. Euh, Technique sociale. Oui. Et voilà, euh, Merci beaucoup. Et à part ça, ouais, dit est la perle, euh, vous dites l'appel euh, et en même temps que vous n'êtes pas itourienne, j'espère que vous aimez trop la province de l'Itourie. Oui, on est ici parce que mes parents, euh, ils sont ici, papa, maman, euh, ici, mais toute la famille se trouve à Kinshasa. Ici, euh, nous sommes en raison du service. Ouais. Papa, maman, non, on est là, là la maison se derrière, on n'est pas trop loin de l'espace et on va, voir. Et on va voir, à l'intérieur là où nous sommes. Et... Et si un jour alors les, les paras décident de partir, de sortir d'ici hein, ou soit de partir à Kinshasa euh, vous aussi vous allez quitter la ville de Bougna une fois pour toutes Oui, je serai obligée parce que euh, c'est dans le projet. C'est dans le projet. Mmh. Donc voilà, dit la l'appel, quelle est votre profession euh, En fait, je suis une artiste. Les talents, mon talent que je n'ai pas limité seulement en faisant la musique, je danse, je, je fais la coiffure. Euh, tel que ce que vous êtes en train de faire, tel que journaliste. Ouais. Tel que, une fois que j'étais petite, je, je, je, je préférais devenir une journaliste. Ouais, donc euh, vous, vous voudriez aussi être euh, madame journaliste voilà, tout à fait. Ouais. Mais moi, j'aime pas les études. Et depuis mon enfance, je n'ai pas les études. Je voulais juste décrocher ce qui est des diplômes. Juste. Ouais. ouais. Parce que les études, ça sert à rien chez moi. Hein. Les études. Je connais calculer, je connais lire, je connais parler. À quoi avoir les papiers, justement. Et euh, quand vous parlez à quoi c'est les études, est-ce que c'est pas beau quand on trouve une artiste vraiment, euh, quand vous est vraiment licencié, docteur, mais. Qui fait la fierté aussi, Et bon, euh, On peut trouver aussi par exemple des artistes comme Rihanna, peut-être. j'ai dit peut-être, bon, peut on peut trouver que Rihanna est peut-être euh, docteur à tel domaine, en état musicien. Comment vous, vous vous sentez si vous seriez ici? En fait, moi je vais continuer les études, mais ce n'est pas forcé. Moi j'aime pas qu'on me force à faire les... à étudier. Ok, il faut lancer le mot qui n'a pas il faut que je fasse quelque chose qui vient de moi-même. Ouais. Voilà, Une fois je serai, je, je, serai... je vais voir avec les contances et je vais aller. Place encore à la place d'ango, serai... une fois je serai passionné de ça, je vais continuer. Jusqu'à présent, je suis à Jeudi. Je suis à Jeudi, j'ai fait l'élevement les communautaire ici à Chalon de Bloumien. Oui. Mais je m'arrête là. Et voilà, vous vous arrêtez. <rire> mais ça vous reste seulement une année pour que vous soyez gradué. Ah. Mais pourquoi ne pas seulement terminer une année pour que vous soyez collé gradué Oui, c'était forcé, ce n'était pas de mon, de mon consentement. C'est vrai. Voilà, vous dites la paix, vous parlez combien de langues je parle de toutes les langues congolaises. Et qu sont... Vous parlez toutes les langues congolaises Citez euh, si quand même euh, aux auditeurs, soit aux spectateurs, les langues que vous parlez. Même là qui nous captent là, vers... Euh, <rire> euh, soit vers Tanzanie, Kenya, euh, qu'ils qu savent aussi... Ah, ils la paix telle langue, telle langue Vas-y je connais parler, mais je ne suis pas doué. Ouais. Je sais que je connais peut-être la salutation de telle langue, des quatre langues nationales. Oui. Et euh... oui, à j'ai un peu oublié, à Mais euh, bien sûr, vous avez cité les langues congolaises, mais vous n'avez pas pu citer notre langue officielle. Bonjour, salut. Ah, bah. Et... Vous parlez quand vous parlez les français, vous parlez les français bien ou soit euh, assez bien ou soit très bien quand vous parlez sur le vous, les français. Je parle bien, je parle pas très bien, je parle pas assez bien, je parle juste bien. <rire> vous parlez juste bien les français Uniquement bien. Uniquement bien. Bien. bien. Alors l'anglais Oh, l'anglais pas tellement. Là. Quelques <rire> mots. <rire> Quelques mots? Donc pourquoi vous ne vous donnez pas aussi à parler cette langue? Je sais, vous connaissez l'anglais, c'est une langue pauvre. Il y a l'unique mot qui peut signifier beaucoup de choses. Ouais. Ah. Et qu'est-ce qui prouve que quand vous avez parlé l'anglais une euh, langue pauvre, euh, si euh, les, les pays voisins nous écoutent, c'est là qui parle cette langue. On parle, euh, on peut prendre l'Ouganda, Kenya, Tanzanie, qu'on sort, euh, vous trouvez à traiter de parler que l'anglais est une langue vraiment pauvre. Comment c'est déjà la peur, Pe -pe c'est satire, quand vous, vous minimisez les langues, que c'est une langue pauvre non, je n'ai pas minimisé, mais c'est pauvre. Pauvre, comment tu peux expliquer parce, parce que vous voyez, les Français sont trop riches. Excusez-moi pour les. Les Français sont trop riches. Ouais. Les est sont trop riches et populaires. Également. Ouais. Alors, français, et les, pardon, l'anglais, c'est un peu pauvre parce que. Euh, je peux dire quoi qui... Moi, je ne suis pas doué à l'anglais. Je cherche un mot, qui signifie, un mot qui dit ceci et ça signifie, ça signifie beaucoup de choses. Et vous êtes expert en français, peut-être que vous pouvez s'en quelques mots en anglais qui, qui veut dire ça. Et euh, et voilà. Et voilà, très bien, je crois qu'il y a... Apparemment, vous parlez aussi les lingala. Est-ce que les lingala est une langue qui et qui est bien vraiment écouté partout ailleurs au monde si ce n'est pas seulement au Congo et il y a ceux là qui disent que le lingala n'est pas euh, vraiment une langue de politesse mais c'est une langue de politesse comment vous affirmez ça Oh, ça dépend de la personne à qui vous êtes en train de, de linguister la langue. Ouais. Parce que yeah, une fois que vous êtes à Goma, autant on a lingala. Ceux qui sont dans les cas militaires qui parlent de lingala. Ouais. Euh, ce sont des, des, des, des gens qui parlent de lingala qui sont très impoliques et les gens qui parlent de Swahili, non. Ouais. Ça dépend de la personne à qui il est mal éduqué, mal appris peut-être. Ou et voilà, merci beaucoup. J'espère que, uh, bref, tout cela a été votre uh, identité, si je comprends bien. Et deuxième position, nous allons prendre uh, la place de votre carrière. Vous êtes uh, votre profession, vous êtes artiste, uh, musicienne de la ville de Bounia. Et vous dites, ça comment vous aviez commencé votre carrière uh, pour devenir ce que vous êtes actuellement. Moi, j'ai commencé ma carrière musicale je peux dire depuis que je suis née. Enfin, depuis que je suis né moi, j'ai préféré la musique. Donc, la musique aussi, elle m'a choisi et je ne sais pas comment dire. Quand j'étais petit je voulais la musique et pas d'opportunité Et voilà, après mon diplôme, j'ai eu l'opportunité, au studio, voilà, voilà. C'est comme ça que j'ai jusqu'à ce que... Mais maintenant, parce que... Euh, euh, depuis votre affaire, vous aviez commencé à l'église soit c'était sous forme de chorale quelque part à, à, au quartier, c'était comment pour que euh, vous arriviez quand même à commencer aussi à, à prester, à traiter dans des studios, tout comme euh, ça J'ai commencé dans l'église, j'ai commencé à l'église pour pas confiner ma chantais j'ai chantais au chorale, Je chantais au chorale. Euh, Comment s'appelait votre chorale cora, Ma maman est, est de l'art, moi je peux dire, ma maman est vraiment, est vraiment chrétienne d'une façon, je ne sais pas dire. Euh, Le chorale était par son nom, euh, chorale Maman et génie. Voilà, C'était comme ça, euh, c'était moi avec une amie, avec une amie on chantait à l'église, il euh, y avait un moment, je ne sais pas. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas le diable. Tout, c'est Dieu qui donne, le talent, tout ça vient de Dieu. Être chanter, être artiste, artiste profane, que ce soit religieux, ne peut pas dire que c'est oh, bah, profane, de, bah, bah, diable, bah, bah, bah, na, Satan, c'est pas ça. C'est Dieu qui donne tout. Le talent que j'ai, c'est Dieu qui a donné. On ne faut pas dire que c'est Dieu qui a donné uniquement ce que les chrétiens. Non, nous aussi également. Oui. Et voilà, servir Dieu, vous avez servi pendant combien d'années? Selon ah. votre estimation ah. 20 ans. Pendant 20 ans mm. <rire> Jusqu'à présent. Vous êtes sûr Jusqu'à présent, êtes... ah. oh. Jusqu présent, vous êtes là pour servir Dieu Si, j'ai pris beaucoup, hein. J'ai pris. Il hein. ne faut pas. Vraiment, on a que je suis là. Je suis artiste. Je dis la perle, on, est tuek, et on a dit que c'est un peu de Donc, c'est lui qui, qui n'est pas la fin de dire la fin de Satan. Non, c'est pas ça. Et alors, aujourd'hui je suis pas parti, beaucoup alors comme vous priez trop, il y a certaines personnes qui disent que tout cela qu'il faut peut-être, la musique profane, sauf vraiment catégoriquement les gens de l'affaire, soit les gens qui ne croient pas à dire, comment tu peux prouver ça comme c'est une fausse information Bon, je ne sais pas, hein, ça dépend de la personne à qui il parle de ça. Euh, Peut-être que tu peux dire ça. Mais moi, je ne suis pas dans ça. Oui. Mm -hmm. Et qu'est-ce qui prouve que vous, vous n'êtes pas dans ça? Hey. <rire> <rire> oui, qu'est-ce qui prouve que vous n'êtes pas dans ça? Dans cela, vous n'êtes pas, oui, vous me dites la peine n'est pas. Mais si je, je, je vois bien, je, je vois que vous servez euh, deux choses à la fois. Mais parce qu'à propos de ce que les gens parlent, et dès que, selon la conception des gens, euh, c'est là qui servent, juste. C'est là qui chante pour Dieu. Donc c'est là qui c'est là qui servent Dieu. Et c'est là qui chante pour la musique profane, juste. Les gens savent que c'est ça. C'est là qui euh, servent Satan. Est-ce que et comment vous trouvez ça? Et si on trouve que euh, de notre côté vous des côté vous servez euh, Dieu et de d'un autre notre côté, de notre côté vous voulez dire vous servez Satan. Quelle est votre impression? Vous voyez, il y a aussi des gens qui prient beaucoup, ils disent que ce sont des vrais, nous qui chantons les profonds, nous sommes des faux. Mais qu'est-ce qui prouve que ceux qui chantent les Gospels sont des vrais Moi, on bêtises, ça me dit chrétien, ils font des bêtises inutiles, d'une façon, comme on va quand on a ça ça nuit. c'est pas bien. Au moins, laisse-moi faire ce que je suis en train de faire, je ne mets pas Dieu dedans. Il y a des gens qui font la musique gospel, ils mettent les noms de Dieu dedans, les bêtises qu'ils sont en train de faire, c'est pas mieux, ils minimisent les noms de Dieu, vous voyez Mais c'est pas bien, je préfère pas aller faire ça dans ma soum dans la couetteur, c'est pas bien. Vraiment que je fasse ça, je suis ne je mélange pas Dieu dedans, dans ma musique il n'y a pas Dieu dedans. Je fais ce que je suis en train de faire, même les gens disent que je suis ça, je suis pite. Je, je n'ai pas sorti avec les papas de quelqu'un, je n'ai pas fait cela, je n'ai pas fait cela, je suis, pas fait cela, n'ai pas un amour, il n'a mis ça me fait pas mal parce que je le connais, mais c'est lui, lui qui fait des choses, de, qui fait des dévergondages avec le papa d'autre, je ne sais pas ce qu'il dit, il prend beaucoup chaque fois une longue robe à l'église, vous voyez, c'est minimiser le nom de Dieu, c'est marginaliser le nom de Dieu, ce n'est pas bien. Quand on a ce que je suis de faire, je sais qu'il n'y a pas Dieu dedans. Je veux faire ça, je, je veux faire ça et consciemment, je dis, pardonne-moi Seigneur, Dieu va me pardonner, voilà, ça continue. Et donc, euh, si j'ai bien attendu tout ce sais que vous avez dit, vous avez aussi l'espoir, vous avez aussi la foi d'être aussi un jour au ciel. Je serai au ciel, qui prouve que je ne serai? serai pas au ciel Ça la musique profane. Non, c'est pas ça, Au on en train de faire des de faire trucs, de passer, d'une façon de faire passer le message, de faire du bien, écouter les mal aussi, mais pas le nom de Dieu dans les bêtises que nous faisons, mais ton Dieu a des côtés. Et voilà, merci beaucoup, apparemment, il y a beaucoup d'artistes aussi, euh, d'artistes là qui chattent, comme les gens disent, pour Dieu. Euh, mais tout ce qui sont en train de faire, ce n'est pas vraiment pour... ce qu'un chrétien peut faire, ou ce qu'une chrétienne peut faire, n'est-ce pas? Ce pas vraiment ça. Et voilà, ce n'est pas aussi du tout bien. Pas... Et voilà Vous avez combien de chansons? Vous avez juste combien de chansons depuis votre carrière? Depuis ma carrière, j'ai uniquement deux chansons qui sont personnelles à moi. La chanson personnelle, vous en avez des de... Oh il ouais. y a Wanda Woman, il y a Tiana Fé et il y a des, des chansons qui sont en collaboration parce que je suis en préparation des concerts. Euh, il faut que dans da, da la belle que je suis, NSB Zoom, il faut que y y y y les la collaboration à la pour votre prestation, les al-bars on à la tout ça va quelque chose ensemble. Il y a une réalisation déjà en audio, en collaboration avec un artiste de Bukavre qui est ici, Jolie, Victorious. Euh, J'ai fait avec les producteurs Lake Jackson. J'ai fait avec euh, un artiste ici qui fait la rumba, Roxy. Euh, vraiment, il y a tant déjà qui ont fait des fuites avec moi qui sont en cours. Voilà. Avec Fab Drake ça arrive, avec les groupe W ça arrive aussi, ouais. vraiment il y a trop de projets. Et voilà, parmi vos chansons-là, quels euh, sont quel les chansons qui, qui sont visualisées Quelle est la chanson qui est visualisée C'est la chanson qui est visualisée. La chanson Tiana C, si euh, euh, les spectateurs ou soit les auditeurs veulent s'abonner à votre chaîne, ils peuvent cliquer sur quoi pour trouver votre, euh, votre nom ah, je suis bel et bien visiblement, visiblement, où est la perle? W et D y espace S, espace la perle. W e D y S, la perle, où est la perle? Voilà sur YouTube. Et voilà, où est la perle, et voilà. Et si vous avez, euh, vous avez déjà fait combien de concerts, soit ça sera pour vous les premiers concerts les tout premiers concerts. Les tout premiers concerts Oui. Et donc vous estimez avoir euh, combien de spectateurs venir voir, euh, regarder votre concert en ah, cet espace, je peux dire certaines, centaines, certaines, certaines, centaines, centaines, centaines, voilà. Au moins certaines. Certaines ou centaines plus. Certaines ou de plus. Voilà. Et comme ça sera le tout premier concert là, euh, on a toujours dit petit à petit, la Zof et Sony, voilà, vous pouvez commencer, commencer par. Ma tout, ça sera euh, euh, trois centaines de personnes, je ne sais pas. Ouais. Mais à la force des promotions, et tout ira bien. Ouais. Et si par exemple, vous trouvez peut-être, vous avez 300 personnes. Ça sera bien, je ça serais ça sera, ça sera, ça sera tellement ravi. Ça serait tellement ravi. Voilà, c'est bon. Et euh, le Weddy, c'est l'appel à qu'on qu puisse conclure avec vous. Et vous estimez euh, euh, qui, qui est d'abord votre idole, votre idole à la musique La personne qui vous copie trois musiques Bon, en effet, moi, quand je, change, je commençais la musique, je ne savais pas ce que je suis en train de faire chanter, il y avait personne qui me soutenait, voilà, voilà, voilà, voilà. De toute façon, j'ai rencontré DJ Dali, et les conseils, conseils, conseils, il faut faire ça, faut faire ça pour que les gens vous disent et que non, toi tu es tu, dit, fais ça, fais ça, fais ça. J'ai mis ça à tête, je l'ai fait à pratique. Voilà, ça donne tient assez, voilà la chanson, c'est pas mal. Hein. Parce que ah, auparavant, je faisais. Je, je peux on peut m'appeler dans une manifestation je chante combats je je, je, je m'inscris dans une compétition je fais ça, mais pendant la compétition les gens m'ont dit non non faut que tu te oses à la rap zoom et je croisé un zoom dans une compétition il a dit non non non il faut que toi tu fasses aussi le rap toi les personnes au rap je dis ah non non j'aime trop Nicki Minaj c'est elle mon idole Et donc euh, Nicki Minaj qui est votre idole si. Et voilà donc vous imitez textuellement Nicki Minaj est-ce que vous avez une chanson de Nicki Minaj qui euh, vous avez à tête même si elle chante en anglais que vous pouvez faire un capel à dades Gand. Oh. ah ouais oh, non, Oh, c'est qu'elle chante j'adore ouais, vous adorez j'espère que parce qu'il est qu'elle est elle est votre idole si peut-être je dit mon idole à euh, si les plats euh, sport ou soit donc je dois m'efforcer que je joue comme Cristiano par exemple et voilà cela veut dire que si être très d'imiter Cristiano et vous, vous comme vous imitez uh, niki minaj je crois que vous pouvez faire un cappé à donc l'extrait de sa chanson <rire> Oui, ah, en anglais, mais oui. Mais je l'apprécie, la François elle chante. Imiter, c'est pas veut dire faire ce qu'il faut être en train de faire à 100%. Ouais. Donc, mais tu au Congo, fais... Moi, j'apprécie Rinka. Qui Rinka au Congo. Ouais. En États-Unis, ça, j'ai préféré Nicki euh, Minaj. Ouais. Niki Minaja, pardon. En euh, Europe, il y a une... Euh, Bien le nom. En Europe, il y a une fille qui la, la compétition des nouvelles écoles, elle était la juriste, j'ai oublié de son nom, mais ouais. je beaucoup. Et ici, dans notre ville de Bounia, c'est là vous qui êtes d'abord l'artiste célèbre, ou soit ici, j'aime connaître soit ici, ou dit' ici la perle, soit quand ouverte selon vous, mmh. oh, qui est l'artiste qui est célèbre, l'artiste qui a euh, des chaleurs, l'artiste qui est connu parmi tant d'autres en état artiste, pour ne pas dire que non, tu as l'intérêt de faire des polémiques, non. Non, moi je, que, je suis là pour parler de ceux qui me concerne. Si, si. Autres, mais, euh, moi je ne sais personne, je connais personne. Euh, Donc selon toi, il n'y a personne il a qui... Personne, <rire> il y a personne qui a bougé ici, il y a quelqu'un qui a bougé ici, il ma a quelqu'un qui a il a qui a il a qui a il a qui a C'est vrai. Je ne pas dire son nom aussi. Ça oui. Fait, là, on a je suis ici pour moi. Je suis ici Chers spectateurs, nous sommes à la fin de cette émission et... Le tout dernier mot est que allez vous abonner sur notre chaîne YouTube où ils la peur Mais La chanson est en audio-marque en à, vente sur Trotto et Mouchka, Tiens assez. Le concert, c'est pour le 5 mars. Le 5 mars, c'est dimanche, le 5 mars, c'est l'espace Anik de Coréo Bora. Les paf, le billet, c'est disponible à 2000 francs congolais. Malheureusement, l'affiche n'est pas encore disponible. Avec temps on va faire de, de grandes choses. Alors, j'ai Bora, et avec 2000 francs, le 5 mars et dimanche, à partir de 14h. Et voilà, merci beaucoup, euh, chers spectateurs. Nous sommes à la fin de cette émission. Et je crois que si vous n'êtes pas, pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, Bounia Today TV, c'est l'état de vous abonner à masse pour voir tout ce qui se passe à la ville de Bounia. Et nous étions avec l'artiste musicienne Wédis Lapel Katano. Nous vous disons ciao, à la prochaine.